Bon allez je m'échauffe la voix avant de commencer la vidéo <coughs> Bon là je pense que c'est bon Et eh bien bonjour les amis c'est Nono et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Pour la vidéo FAQ des 500 abonnés Avant qu'on commence je voulais vous remercier pour les 500 abonnés Donc un grand merci Donc nous on va pas perdre plus de temps c'est parti Bon, on va commencer la FAQ avec les questions basiques. C'est quand ton anniversaire et comment t'appelles-tu Dans un premier temps, je m'appelle Noah. Et la date de mon anniversaire est le 29 octobre. Bon, maintenant, on va passer à la vraie première question qui est comment Compte-tu fais de Twitch le réseau de live et YouTube le réseau de vidéos ?» Alors, euh, Twitch restera toujours le réseau de live et YouTube aussi, mais il y aura toujours autant de vidéos sur YouTube, hein, ne vous inquiétez pas. Donc YouTube sera live et vidéo. Ensuite, à tu des futurs projets IRL ou YouTube Alors, euh, en IRL pour l'instant, j'en ai pas beaucoup, à part une vidéo face cam. Mais sur YouTube, j'en ai pas mal. Faire euh, des vidéos avec des YouTubeurs connus, plein de choses dans ce genre, mais après j'ai pas trop d'idées encore. Quel est le meilleur serveur Minecraft pour toi alors, ah, le meilleur serveur Minecraft pour moi est iPixel. c'est le serveur où je joue actuellement car il y a trois modes de jeu que j'adore, le Bedwars, le Duel et le Skyblock. Tout ça j'adore donc euh, j'y joue presque tous les jours Souhaite vivre de Youtube si possible, pour en arriver là Alors, euh, oui j'aimerais bien vivre de Youtube, faire que des vidéos ou des lives mais je pense que ça ne sera pas possible, pour l'instant en tout cas. Vas-tu reprendre Minecraft modé euh, Oui, ça va reprendre en 2021, sur le même modpack. Mon but sur YouTube est qu'on rigole ensemble, qu'on joue ensemble sur des serveurs multijoueurs, comme mon serveur sur Wii ou Hypixel, Et surtout, qu'on passe un bon moment ensemble. Est-ce que tu penses faire plus de vidéos en 2021 euh, je ne pense pas, je pense qu'on va garder le même rythme comme je l'ai dit en début de vidéo. Va-tu faire une vidéo setup Alors la vidéo setup, il y en aurait une à 100%, j'en suis sûr et certain. Mais quand j'aurai fait la face cam, donc après les 1K d'abonnés. Est-ce que tu veux reprendre DJ Nono et les tutos de construction pour Minecraft Alors euh, DJ Nono je ne sais pas, ça dépendra de vous, mais les tutos non. Est-ce que tu comptes faire une série avec Ovelli ou d'autres personnes sur Minecraft Ah oui, je compte faire une série avec Ovelli ou d'autres personnes, mais en live, pas en vidéo. Tu comptes te lancer sur d'autres jeux guys Among Us, Itale. Euh Oui, c'est sûr que sur la chaîne, il y aura du Itel en 2021. Et après d'autres jeux, je ne sais pas encore. Euh, si j'ai envie de tirer une vidéo, j'en ferai. Mais évidemment, je vous demanderai avant si vous voulez une vidéo sur Discord, donc euh, rejoignez le Discord en description. À quand une vidéo face cam Alors là, c'est la vraie question. Je pense que vous l'attendez tous. La vidéo face cam sera aux 1000 abonnés. Et après, si on a les 1250 abonnés, je changerai de pseudo, mais ça, ça sera à voir. Bon, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. A la like, à la partager, ça me ferait très plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao